Aujourd'hui, on traverse le canal du Panama. the Gatun Lake, in which we will be entering into after. Là, voilà, on vient de terminer la traversée du canal de Panama. C'était vraiment une journée très belle. On a un temps fabuleux, à peu près 30 degrés, pas trop d'humidité. Vraiment très, très, très, très, très sympa. Euh, deux petites choses cependant sur cette journée qui sont un peu bizarres euh, avec le coronavirus. On... Disney Cruise Line a mis en place des nouvelles dispositions. Euh, on peut plus aller au buffet. En fait, on peut plus servir soi-même. On peut plus so servir soi-même en glace. On peut plus servir soi-même aux boissons. Il y a quelqu'un à chaque poste maintenant qui, qui nous sert pour pas prendre. Avec les différents ustensiles, c'est pour notre bien donc il n'y a, a pas de problème. La deuxième nouvelle qui nous a un petit peu fracassé aujourd'hui, par contre, c'est qu'on devait aller à Disneyland euh, juste après notre séjour et que Disneyland vient d'annoncer qu'il fermait demain donc euh, c'est mort pour nous. On va trouver un plan B, mais voilà, on est content d'être là, on est en bonne santé, c'est ce qui compte et on continue euh, l'aventure sur cette Disney Cruise. Prochain arrêt, normalement, euh, ça sera au Mexique d'ici cinq jours. À bientôt les Disney Cruisers!